Depuis une dizaine d'années, les Charentes ont livré des ossements fossiles d'une taille et d'une qualité absolument exceptionnelles. Des fémurs de 2 mètres de long, des dents de crocodile, des carapaces de tortue et d'innombrables fragments de végétaux. C'est tout un écosystème qui a été préservé dans la roche. Mais ce n'est pas la première fois que le Poitou Charente nous donne un aperçu de ce à quoi la vie ressemblait il y a une centaine de millions d'années. Dans cette région, les roches du sous-sol regorgent d'ossements fossiles, d'ammonites, de pontes de requins de plumes de dinosaures ou de fragments d'ambre qui ont réussi à piéger de nombreux insectes du Crétacé. Il suffit de conduire quelques dizaines de minutes pour être plongé dans une toute autre époque géologique. Quelques minutes seulement séparent les vestiges du Jurassique de ceux du Crétacé. Cette chance, tous les pays ne l'ont pas. Si vous habitez en Russie ou dans les grandes plaines américaines, vous pouvez conduire pendant des heures sans trouver de roches d'un âge différent. Si nous avons cette diversité de roches sur un si petit territoire, si l'on peut trouver autant de vestiges d'époques différentes, il nous faut en partie remercier l'Espagne de nous avoir percutés. Mais alors quel est le rapport entre la formation des Pyrénées et la présence de dinosaures dans les vignes de Cognac Pour répondre à cette question, il va d'abord nous falloir apprendre à lire les cartes géologiques. Voici celle de la France métropolitaine. Dans cette vidéo, nous allons utiliser une version simplifiée de cette carte. Vous pouvez y reconnaître le bassin parisien, le massif armoricain, le bassin aquitain, le massif central ou les Alpes. Cette carte, que l'on utilise avant de construire de nouveaux bâtiments ou pour chercher de nouvelles ressources, vous indique l'âge et la nature des roches que vous trouverez sous vos pieds. Les roches jaunes sont ici des roches sédimentaires, qui ont moins de 66 millions d'années. Les roches bleues et vertes ont entre 200 et 66 millions d'années. Et les roches rouges sont celles du socle. Ce sont des roches magmatiques ou métamorphiques qui ont plus de 300 millions d'années. Cette carte, on ne l'obtient pas instantanément par satellite. Si on peut voir directement les couches de roches dans les régions désertiques, comme en Asie centrale, ce n'est pas le cas de la France métropolitaine. Toutes ces couches sont désormais couvertes de prés et de forêts. Pour en arriver à ce résultat, il aura fallu presque 300 ans de recherches faites par des centaines de géologues. Tout ce travail a commencé dans les années 1740, quand Jean-Étienne Guettard s'est mis en tête de décrire le type de roche que l'on trouve à plusieurs endroits. Il a trouvé autour du bassin parisien des bandes de roches avec les mêmes caractéristiques qu'ils pouvaient suivre de la France à l'Angleterre. Mais à l'époque, on ne pouvait pas vraiment expliquer pourquoi cette roche est la même que celle-ci. Pour cela, il aura fallu attendre le siècle suivant. Dès le début du 19e siècle, les géologues se sont mis à dessiner les premières cartes géologiques, qui représentent les différents types de roches avec des couleurs qui leur sont attribuées. On peut notamment citer la carte de l'Angleterre publiée par William Smith en 1815 ou celle de Jean-Baptiste de Malius Dalois en 1822. Cette première carte géologique de la France et des pays limitrophes a été réalisée grâce aux observations collectées par un seul homme durant une dizaine d'années, et le résultat est impressionnant. Mais bien que sa carte ressemble déjà très fortement à celle que l'on connaît aujourd'hui, ce n'est bien souvent pas celle-ci que les géologues considèrent comme la première véritable carte géologique. Ce titre revient généralement à la carte de 1841, réalisée par ces trois géologues au nom relativement peu commun. Et pour ajouter encore plus de détails à cette carte, Napoléon III, un homme avec un caillou dans la vessie, a créé le service de la carte géologique en 1868. Promis, on tâchera de reparler un jour du système urinaire de notre tout premier président. Au bout de 20 ans de travaux, ils obtiennent finalement en 1884 une carte extrêmement détaillée, qui nous permet déjà de voir toutes les structures géologiques du pays. Il aura fallu près d'un siècle et demi pour en arriver là, mais les géologues de la fin du 19e siècle avaient ce qu'il fallait pour pouvoir reconstituer l'histoire de la France. Car pendant ce temps, des géologues tels que Nicolas Steno, James Hutton et Charles Lyell avaient commencé à proposer ce que l'on appelle les principes de la géologie. Ces principes, bien connus de certains lycéens, nous permettent de comprendre comment les roches se sont formées et dans quel ordre. Certains principes peuvent nous paraître évidents aujourd'hui, mais à l'époque ce n'était pas le cas. Par exemple, le principe d'actualisme nous dit que les phénomènes géologiques que l'on voit aujourd'hui se sont déroulés de la même façon dans le passé. Par exemple, si vous trouvez des rides de sable sur les bords de plage formés par l'action des vagues, cela signifie que les mêmes formes préservées dans la roche se sont formées dans le même environnement. Il y a également le principe d'inclusion, qui nous dit qu'une roche prise à l'intérieur d'une autre doit être plus vieille. Certains de ces principes sont très utiles pour comprendre les cartes géologiques. Par exemple, le principe de recoupement, nous explique qu'une structure qui affecte des roches déjà existantes doit être plus jeune. Si vous regardez ici, vous pouvez voir que cette faille, cette fracture dans la croûte terrestre, a fait bouger deux blocs de roches l'un par rapport à l'autre. Des roches plus vieilles, ici en rouge, se trouvent maintenant juste à côté de roches plus jeunes, en bleu. Cette faille est donc plus récente, elle s'est faite après la formation des roches rouges et bleues, car elle les recoupe. Pour cette vidéo, on va surtout parler de roches sédimentaires, c'est-à-dire celles formées par le durcissement de boue, de sable ou de fossiles. Comme vous avez pu le voir dans les épisodes précédents, on peut trouver un peu partout dans notre pays des couches de roches sédimentaires. Certaines ont été basculées, mais à l'origine, elles se sont déposées horizontalement sous l'effet de la gravité, comme des couches de boue ou de sable qui s'accumulent au fond d'un lac ou d'un océan. C'est ce que l'on appelle le principe d'horizontalité. Comme ces couches se sont déposées les unes après les autres, on peut également ajouter un autre principe, celui de superposition, qui nous indique que les couches du dessous ont été déposées avant celles qui les recouvrent. C'est-à-dire que les couches tout en bas d'une falaise sont plus vieilles que celles tout en haut. En utilisant ces principes, les géologues ont compris que les roches ici en jaune sont plus jeunes que celles en vert et bleu, car elles se sont déposées par-dessus ces couches. Et les couches ici en bleu recouvrent des roches encore plus vieilles, ici en rouge. Mais que deviennent les couches de roches là où on ne les trouve plus à la surface Si l'on veut savoir ce que l'on peut trouver en creusant sous Paris, on peut utiliser un autre principe. Le principe de continuité. Selon ce principe, les couches d'un même âge continuent latéralement. Par exemple, si l'on regarde un canyon, on peut facilement s'imaginer que cette couche se continuait avant qu'elle ne soit érodée par la rivière. On peut tout aussi bien appliquer ce principe à une carte géologique, c'est-à-dire que sous ces couches plus jeunes, ces roches-là et celles-ci doivent continuer en dessous, vu qu'elles forment d'épaisses couches continues. Et c'est le cas, vous pouvez creuser plus avec un fourrage qu'avec une pelle et vous verrez qu'on les trouve dans le sous-sol. C'est en utilisant ces principes que les géologues du 19e siècle ont pu établir la succession des différents âges géologiques. Les plus vieilles roches de France sont en Bretagne, dans les Vosges ou dans le massif central. Elles sont recouvertes par des couches de roches plus jeunes qui plongent et s'enfoncent sous Paris. On trouve ensuite les roches les plus jeunes au centre du bassin parisien ou dans le bassin aquitain. Si vous cherchez des ammonites ou des dinosaures non aviens, qui ont tous disparu il y a 66 millions d'années, il vous faudra regarder dans les dépôts du Jurassique ou du Crétacé, c'est-à-dire les roches bleues ou vertes sur cette carte. Vous pouvez maintenant rapidement comprendre pourquoi il y a autant de fossiles dans le Poitou-Charentes. Si l'on va là-bas, on s'aperçoit d'ailleurs que les couches penchent soit vers Bordeaux, soit vers Paris. Si ça peut vous aider de vous dire que Paris et Bordeaux sont des villes jeunes et que Poitiers est une ville de vieux, géologiquement, on peut vous le permettre. Car si on regarde la carte, vous pouvez voir que le socle, ces roches magmatiques et métamorphiques qui sont plus vieilles que les dinosaures, sont très proches de Poitiers. Elles sont tellement peu profondes qu'elles ressortent même à la surface à certains endroits. C'est par exemple le cas à Ligugé, au sud de Poitiers, où l'on trouve du granit entouré de calcaire. C'est un morceau de socle, une roche qui a plus de 300 millions d'années. Par contre, si vous prenez une bière à peau, les roches de cet âge se trouvent à près d'une dizaine de kilomètres sous vos pieds. 10 km, c'est à peu près la moitié de la distance qui sépare votre bière des Pyrénées. Pour vous montrer comment se représenter ce qu'il y a sous nos pieds, on va se faire une traversée souterraine de Pau à Amiens. On va faire ce que l'on appelle une coupe géologique. Près des Pyrénées, on a beaucoup de couches jeunes, ça veut dire que les couches bleues seront en profondeur. À Poitiers, on a vu qu'il n'y avait que quelques couches bleues, et que le socle était proche de la surface. Cela veut dire que les couches plus jeunes ne sont pas présentes. À Paris, on a de nouveau de nombreuses couches jeunes. Si on doit toutes les traverser en creusant, on atteindra le socle à plus de 2 km de profondeur. Et enfin, à Amiens, il y a du crétacé, les roches de couleur verte sur cette coupe. Mais pourquoi certaines régions ont préservé de nombreuses couches de roches jeunes, tandis que les roches très anciennes se trouvent près de la surface à d'autres endroits Pour comprendre cela, il faut se rappeler que les plaques lithosphériques qui composent la surface de notre planète bougent. Quand deux morceaux de lithosphère continentale entrent en collision, une chaîne de montagnes se forme. C'est par exemple ce qu'il s'est passé il y a 50 millions d'années. L'Espagne, qui était auparavant collée à la Bretagne, s'est détachée avec l'ouverture du golfe de Gascogne. Un océan nous séparait alors des Ibériques, et la mer recouvrait une bonne partie du sud-ouest de la France. Cette mer s'étendait jusqu'aux Charentes, là où les dinosaures pouvaient venir se promener le long du littoral. Leurs dépouilles se sont faites recouvrir de boue, et leurs ossements se sont ainsi préservés dans les couches de sédiments. Mais l'Espagne n'allait pas rester longtemps loin de la France, et elle est venue la percuter à la fin de l'ère des dinosaures. C'est cette collision qui va former la chaîne des Pyrénées. Mais tous ces sommets pèsent sacrément lourd, et la lithosphère va commencer à s'enfoncer dans le manteau. Les régions qui sont très proches des montagnes vont beaucoup s'enfoncer, ce qui va emmener en profondeur les anciennes couches de roches, comme celles contenant les ammonites ou les fémurs géants. En s'enfonçant, ces zones vont également former des cuvettes qui vont commencer à se remplir d'eau à la surface, créant des golfs ou des lacs. Vous pouvez par exemple voir cela aujourd'hui au Moyen-Orient là où le poids des monts Zagros a enfoncé une partie de la péninsule arabique. En s'enfonçant, la lithosphère a permis à l'eau de mer de remplir la cuvette, ce qui a formé le golfe persique. De nouvelles couches de boue et de sable vont se déposer au fond du golfe, et elles seront elles aussi enfouies en profondeur avec le temps, ce qui permettra de préserver pendant des millions d'années les fossiles qu'elles contenaient. C'est ce que l'on appelle un bassin sédimentaire. Il en existe plein de types différents, et on en retrouve plusieurs en France, comme le bassin parisien ou le fossé rhénan qui nous sépare de nos voisins allemands. Ces collisions, en comprimant la lithosphère, peuvent aussi faire remonter certaines régions, ce qui peut ramener des roches plus anciennes vers la surface. Le Poitou, qui était déjà plus haut que les deux bassins qui l'entourent, a ainsi pu être de nouveau surélevé, et les anciennes couches de roches se sont trouvées plus hautes. L'érosion finit par retirer les parties qui sont montées en altitude, et on retrouve à la surface la succession des différentes couches qui se sont déposées. En conséquence, plus on s'éloigne du centre du bassin, plus les couches sont vieilles. En penchant les différentes couches vers les chaînes de montagne, les collisions nous permettent ainsi de voyager dans le temps en traversant le pays, ou tout simplement en dégustant son terroir. Les amateurs d'Armagnac dégustent par exemple le produit de raisins qui ont poussé sur des terrains très jeunes. Ceux qui préfèrent un Saint-Emilion savourent ce qui pousse sur des calcaires déposés il y a 30 millions d'années, alors que les fans de cognac se délecte d'un breuvage récolté sur ce qu'il reste aujourd'hui du littoral que les dinosaures visitaient il y a une centaine de millions d'années. Grâce au mouvement de la lithosphère, grâce à l'ouverture d'océans et la formation de chaînes de montagnes, les roches sous nos pieds ont donc des âges différents, et elles contiennent toutes des fossiles qui leur sont propres. Les géologues avaient d'ailleurs vite compris que certaines couches, qu'elles soient retrouvées en Bourgogne, en Angleterre ou dans le Poitou, contenaient toujours les mêmes fossiles et que cette faune ou cette flore représentait un instant bien spécifique de l'histoire de la Terre, un âge bien particulier qu'il fallait nommer. Les géologues du 19e siècle, tels qu'Alcide d'Orbigny, ont donc commencé à attribuer à chacun de ces âges le nom de l'endroit où ces couches ont été décrites. Par exemple, les roches vieilles de 16 à 20 millions d'années sont dites burdigaliennes, un nom qui vient de Burdigala, l'ancien nom de Bordeaux au temps des Romains. À cette époque, Paris c'était Lutès. Eh bien, le Lutétien est le nom donné aux roches dont l'âge est entre 48 et 41 millions d'années. Les roches de Charente, qui ont entre 72 et 89 millions d'années, ont donné leur nom à trois étages géologiques. Le Campanien pour le village de Champagne, le Santonien pour Sainte et le meilleur pour la fin, Cognacien pour Cognac. La ville de Tours a quant à elle donné son nom aux roches turoniennes, celles qui sont vieilles de 89 à 94 millions d'années. Dans le Poitou, on trouve des roches jurassiques. Celles qui ont entre 174 et 182 millions d'années sont les roches du Toarcien, nommées après la ville de Thoars. Ces noms sont ceux utilisés aujourd'hui par toute la communauté scientifique internationale. Si Alan Grant et Ellie Adler devaient parler de fossiles vieux de 180 millions d'années, ils seraient donc obligés de rendre hommage à une petite ville de Sévrienne de 9000 habitants. Si vous deviez voyager de Bordeaux à Paris, vous seriez ainsi amené à trouver un grand nombre de couches sédimentaires, chacune formée pendant une époque particulière et préservée grâce à l'enfoncement de la lithosphère à certains endroits. Là où cette dernière s'est peu enfoncée, ou dans les régions qui ont par la suite été soulevées par des collisions, les restes de ces mondes disparus affleurent désormais à quelques dizaines de centimètres de nos pieds. Dans les charentes, vous pourrez par exemple retrouver les insectes qui volaient dans les forêts il y a 100 millions d'années ou déterrer les fémurs de gigantesques reptiles qui parcourait le littoral 40 millions d'années auparavant. Quant aux roches du Poitou, vous pourrez y trouver ce qu'il reste des ammonites qui nageaient dans les océans qui recouvraient l'Europe il y a 180 millions d'années. Grâce au mouvement des plaques lithosphériques, qui peuvent rentrer en collision et s'enfoncer dans certaines régions, on retrouve ainsi l'histoire géologique de notre pays étalée sous nos prés, comme un livre géant dont les pages doivent être ouvertes à l'aide d'un marteau. Un livre rocheux caché sous nos terres, qui donne aujourd'hui à chaque région un terroir différent et qui nous permet de voyager des dizaines de millions d'années dans le passé en seulement quelques minutes de TGV. Si vous voulez découvrir quelles roches se trouvent sous vos pieds, je vous invite à visiter le site d'InfoTerre, qui vous permet de découvrir en détail la carte géologique de votre région. Je vous laisse le lien dans la description, donc n'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. Quant à moi, je vous dis à bientôt et regardez bien où vous mettez les pieds.